Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'implémentation de la sixième version du serveur multithreadé. Quels sont les objectifs de cette version Eh bien tout simplement, puisqu'on a vu les callables, de faire en sorte que le service rende un résultat. Et on va avoir une petite facilité, c'est que plutôt de calculer quelque chose, on va simplement renvoyer ce qu'on a reçu, donc la requête. Mais c'est juste parce que ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est le mécanisme de va et vient et euh, pas autre chose. Les changements donc bien évidemment ça va être l'utilisation de Callable au bon endroit et puis on va avoir besoin d'une file de réponse. je vais détailler cela tout de suite. Donc regardons l'architecture modifiée, euh, en fait ça c'est l'architecture que l'on avait euh, au départ, c'est l'architecture type d'un serveur multi-threadé. Vous savez que dans les versions précédentes, les servantes, le serveur et les clients sont chacun pris dans des pools qui sont même associés à des groupes de threads. Et puis les servants faisaient un appel sur une méthode du client pour lui signaler que le service est terminé. Ce qu'on va rajouter ici, c'est que il va également et eh bien euh, déposer le résultat dans un liste de résultats que euh, les clients vont pouvoir consulter c'est-à-dire qu'effectivement euh, on se doute bien que cette liste de résultats sera partagée Alors il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas euh, donc vous voyez que j'ai ici de nouveaux utilitaires hein, l'interface callable future qui va avec et puis Eurelist ça c'est donc les nouvelles dépendances. Ici le thread factory tel qu'on l'avait défini dans la version présente ne change pas. La classe requête ne change pas non plus par contre la classe servant va changer de nature puisque la classe servant elle rend un résultat. Donc euh, désormais la classe servant répond à l'interface callable pour les requêtes. Voilà. Et euh, en dehors de ça il n'y a pas énormément de choses qui changent, l'autre chose notable et eh bien c'est qu'effectivement la méthode c'est plus la méthode run qu'il faut implémenter mais la méthode call et comme cette méthode call c'est devenue une fonction qui rend une requête puisque c'est ce qu'on a défini ici et eh bien ça veut dire qu'on a un return de la requête. En dehors de ça le code n'a pas changé. Et évidemment, euh, on pourrait faire un calcul et rendre notre valeur, mais là je vous ai dit, on fait simple, là, simplement, vous voyez toute la mécanique de va et vient. Euh, la classe, le serveur, il ben, y a un certain nombre de choses qui vont changer. En particulier, euh, il va falloir qu'au niveau de, du constructeur, eh bien, on transmette une référence sur l'euraliste qui va contenir les résultats et donc qui va contenir les futurs parce qu'en fait celui qui va lancer les servants c'est le serveur et donc c'est lui qui va récupérer finalement le futur et c'est lui qui doit s'en débarrasser en l'insérant dans une liste et cette liste n'est pas lui qui la maîtrise parce qu'il faut qu'elle soit connue à la fois des clients et du serveur. Donc, euh, du coup, euh, dans le constructeur, ceci apparaît et ça veut dire que vous avez besoin ici euh, d'une variable locale de contexte supplémentaire qui permet de recevoir cette valeur. Bon, En dehors de ça, ici, euh, les autres méthodes ne changent pas beaucoup hein, et bien évidemment, la méthode run ne change quasiment pas. Ce qui va changer, c'est aux alentours eh bien, euh, de euh, la création de la requête exécuté auprès du servant. Vous voyez que ce n'est plus un exécuteur execute, c'est un exécuteur submit puisque maintenant ce n'est plus un runnable que j'ai, c'est un callable. Donc j'utilise la primitive qui permet de passer en paramètre un objet qui respecte l'interface callable et je récupère en retour un futur de requête que je stocke et que j'ajoute dans la file de messages qui vont stocker les résultats en retour depuis les servants vers les clients. Et puis voilà si dernier détail on va nettoyer les résultats c'est à dire qu'on considère qu'on va ajouter des résultats au fur et à mesure et on va les nettoyer une fois que le serveur se sera terminé. Alors ça peut paraître surprenant euh, on en reparlera dans une version ultérieure que ce soit le serveur qui nettoie et pas les clients qui le fassent. La classe un client, il ben, n'y euh, a pas énormément de choses qui changent. Euh, essentiellement, le fait qu'elle doit avoir une variable locale qui est une référence vers l'oraliste de futures de requête, puisque quand elle va lire les résultats, elle a besoin d'avoir ça. Ça, c'est transmis au moment où je construis l'objet. Euh, donc, ça change un petit peu euh, le constructeur. Ces méthodes-là n'ont absolument pas changé. Et la méthode run va changer un petit peu puisque ici une fois que, donc là le début c'est exactement comme auparavant, mais maintenant que la requête a été traitée, que j'ai été réveillé, je sais qu'il y a un résultat pour moi dans cette liste de résultats. Et donc comme je sais qu'il y en a forcément un, je vais le parcourir. Je n'ai ici que des requêtes qui ont été traitées, sinon je n'aurais pas été réveillé. Je peux éventuellement être bloqué sur une requête qui a été envoyée par quelqu'un et dont, la, dont le serveur a traité la demande avant moi et pour qui effectivement il n'y a pas encore de réponse mais c'est pas grave la mienne elle est un peu plus loin. Mais je sais forcément que quelque part dans la liste quand j'arrive à ce stade là et eh bien la requête elle existe et elle est le, le, le, get, alors, le get pour moi ne sera pas bloquant. Regardons maintenant la classe principale. Donc, la classe principale, elle ressemble énormément à ce qu'on avait avant. Donc, ça, c'est pareil, la récupération des arguments, taille de la file, nombre de clients. Ça, c'est identique. On a ici quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, il faut créer la liste qui va contenir les résultats. Ça, ça ne bouge pas, ça reste absolument identique. Et. Ensuite eh bien vous allez euh, construire le serveur. Ce qui change ici c'est que vous lui passez le de résultats en paramètres et ici vous créez les clients et vous lui passez le de résultats en paramètres. Ça c'est quelque chose qui effectivement a changé. Et puis la fin c'est rigoureusement identique à ce qu'on avait dans la version précédente. Regardons une exécution. Donc euh, finalement on réalise que ben, ça fonctionne de la même manière que précédemment. Et en fait, la différence, si on regarde par rapport à la version précédente, c'est qu'on va avoir à différents endroits eh bien euh, l'affichage de la requête. Alors ici, on voit euh, les résultats, voilà. Ça, c'est un message supplémentaire. Avant, on n'avait que ce message-là. Et maintenant, on a la ligne qui suit derrière. Alors, elles sont parfois désynchronisées, hein, parce que les affichages ici euh, s'exécutent de façon un petit peu euh, aléatoire. Euh, mais on trouve régulièrement sa valeur est, qui est en fait le nouveau message, qui atteste que les clients ont récupéré la valeur de retour, telle que eh bien, euh, on le voit dans le code. Que dire en guise de conclusion On gère donc le retour d'un résultat sur notre serveur multiscreté qui peut du coup renvoyer une information complémentaire autre que simplement ta requête s'est exécutée, c'est ta requête s'est exécutée mais voici en plus le résultat, euh, évidemment euh, là le, le, le résultat encore une fois il est artificiel que je renvoie la requête mais ce qui est important c'est que vous voyez toute la mécanique d'émission dans un sens et de récupération dans l'autre sens. Par contre il y a quand même un truc qui pourrait préoccuper plus d'un, c'est non d'un sien de zut, mais pourquoi le nettoyage est-il fait par le serveur Imaginez que mon serveur, il soit associé à 10 000 clients, mais il n'y a pas de problème, hein, j'ai des pools, je, vais, je ne vais pas créer 10 000 threads en parallèle puisque c'est géré par le pool, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est simplement que je vais quand même avoir cette file de résultats qui va devenir de plus en plus longue et c'est quand même pas très malin. Donc on, on pourrait imaginer un autre système et bien évidemment, euh, cela peut faire l'objet d'une nouvelle version du serveur multistraité. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.